Je ne sais pas, je ne veux pas être trop complotiste, mais enfin, je ne sais pas. Et puis sur l'efficacité, là aussi, donc, euh, et j'ai pas peur, 20 secondes. Ouais. Bonjour à tous, avez-vous déjà regardé ces trois documentaires Venez les voir et les télécharger sur notre site neurosatis.fr, le lien est en description et c'est entièrement gratuit. Les trois pays qui ont la situation, dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc c'est probablement pas des modèles. Ce qui, ce qui pose des questions d'ailleurs sur l'efficacité le, potentielle d'un vaccin qui ne tiendrait pas compte de plusieurs variants à la fois, comme on fait pour la grippe, ça va se reproduire tout le temps. Et c'est peut-être déjà en train de commencer à se reproduire avec les vaccins. La peur qui saisit les gens et qui est disproportionnée par rapport au risque, si vous voulez, réel. Après, le Conseil de l pas n'est pas là pour me faire taire. J'ai essayé une première fois de me faire taire, c'est plus difficile de me faire taire. Personne ne pouvait mieux savoir que l'OMS qui faisait des grands programmes d'éradication. Mais il faut arrêter de manier la peur à ce niveau parce que la société va exploser si on continue comme ça. Euh, et le vaccin pour le rhinovirus, on ne l'a jamais trouvé en pratique. Hein. Donc euh, comme le, la, la, la mortalité de cette maladie est très faible, hein, euh, on ne peut pas avoir un vaccin qui ne soit pas très sûr. Il y a eu une politisation, une corruption, une suppression de la science dans la gestion du Covid-19 qui est hallucinante et qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant.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 On toujours faire des vaccins. Il faut faire attention. Là, il y a quelques essais qui montrent. qu'il y a un papier qui dit « Attendez, dans les vaccins, il y a des choses qui donnent des effets secondaires très importants. Il faut faire attention on ne pas faire des vaccins comme ça, à sauvage. Il ne faut pas faire ça. Il faut, faut les évaluer réellement. Faut, la, la sécurité, il faut vraiment l'évaluer correctement, pas faire de bêtises. » Donc, c'est un, un pari considérable de faire un vaccin. Donc, il faut déjà trouver un vaccin. Et donc, ça, c'est une leçon. Ça veut dire...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 Euh, et il n'y a pas d'avantage dans la littérature qui soit clair montrant que la, le confinement soit supérieur à l'absence de confinement D'abord, encore une fois, moi, les données que je donne c'est que des données officielles, c'est le bien, je ne les interprète pas ce qui fait une différence entre les échos que vous pouvez entendre moi je, je, je manie euh, ni la peur, euh, ni... Euh, euh, les, euh, l les idéologies, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Alors, les faits bruts... Mais personne ne peut démontrer que de la fermeture ou la non-fermeture des restaurants change quelque chose. Vous voyez, le confinement, les résultats qu'on a sont ambigus. Il ne faut pas vivre dans la terreur, c'est pas bien, il faut revenir au calme. On voit que les personnes confinées qui sont restées ensemble sans être détectées ont finalement un taux d'infection supérieur aux gens qui étaient obligés d'aller à l'extérieur pour travailler. Je me suis moqué du conseil scientifique pour pour des raisons qui sont euh, bien plus complexes que celles-là. Donc il faut revenir à des choses simples, les maladies infectieuses et contagieuses, ça veut dire c'est quand il y a le microbe, on est contagieux, quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux, de quand il y a un médicament, on utilise le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça c'est la médecine. C'est qu'il y a une telle différence entre la réalité et un article qu'on est capable de faire avec un ordinateur sans avoir vu un seul malade, sur lequel la presse se jette, parce qu'ils ne savent pas lire ces articles scientifiques, et on voit bien que L'infrastructure d'analyse des articles s'est dégradée, mais aussi bien dans le Lancet que dans le New England, qui a publié une autre étude aussi fantastique de la même équipe de pieds Je ne veux pas avoir toujours raison, mais je, je, je, je... depuis le début, je pense à la même chose. Et puis, euh, d'ailleurs, les, les journalistes me demandent si je peux changer d'avis sur... Euh... Euh, sur la série qu'on fait, qui est une question qui n'a pas de sens non plus. C'est-à-dire, moi, je ne compare pas des études. Nous, on a soigné 4000 personnes ici, donc on voit bien ce qu'ils sont devenus. Il y a un phénomène particulier qui est l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués sans augmentation du tout de la mort. Si les pays qui ont a la mortalité la plus élevée sont les pays les plus riches, ça témoigne de quelque chose qui mérite d'être analysé très profondément. Et il y a une chose, je, je, je vous assure, il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision, nous maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que ce n'est pas pareil. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'on nous empêche de soigner selon ce que nous pensons être le meilleur traitement possible. Et j'espère que rapidement, nous aurons euh, une, euh, un courrier nous informant que le ministère de la Santé ne met aucune... Opposition à la distribution de Sanofi dans notre CHU d'hydroxychloroquine quand nous estimons que nous avons besoin. La grippe espagnole, c'est le, le grand guignol qui sert à faire peur aux gens, si Donc, euh, ils sont morts d'infection bactérienne, malheureux, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, surtout. C'est ça dont ils sont morts pendant la grippe espagnole. Ce n'est pas le cas. De 500 000 morts ouais. euh, 500 000 morts, c'est beaucoup. là hein. maintenant, la, la, gu... ils disaient la, la, grippe prochaine, grippe, la prochaine grippe espagnole. Vous non, ça ne peut pas arriver parce que l'histoire ne se répète pas. Euh, et pour une bonne raison, c'est que 97% des gens qui sont morts des groupe espagnoles sont morts de surinfection bactérienne. Je ne pas changer d'avis sur les choses qu'on a vues, donc c'est que une question idiote. Donc dans toute cette histoire de, de, de, de la, du Covid-19, il fallait faire attention. C'est intéressant que les gens qui étaient restés à la maison en télétravail sont en moyenne plus souvent positifs que les gens qui n'étaient pas confinés. Donc confinement en soi...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 Non, mais globalement, il n'y a pas vraiment de thèse. Tout le monde sait que tout ça, c'est manuporté. D'ailleurs, essentiellement, c'est manuporté. Le risque d'exposition aéroportée est relativement faible à côté du, du risque d'infection manuportée. On, on sait que la maladie se transmet essentiellement par les mains, qui montre quelque chose qui est très intéressant, euh, qui montre un mutant qui a perdu tout ou partie d'un gène ce qui s'appelle l'orfuite, ce gène avait aussi disparu dans le premier SARS, et on avait compris que le premier SARS avait perdu sa pathogénicité en perdant ce gène. Et là, il s'est passé la même chose, et c'est à Singapour, et il trouve ce que nous voyons, c'est-à-dire que la sévérité de l'infection, la réponse inflammatoire, nous ce que vous voyons aussi, c'est les troubles de la coagulation diminuent, et les embolies pulmonaires diminuent de manière très significative dans cet épisode, alors, je suis content que vous découvriez les infections respiratoires, mais c'est toujours comme ça. Les mesures sociales sont des mesures entièrement virtuelles. Personne ne sait comment, ni si ça marche, ni comment ça marche. Parce que les gens qui sont confinés, dedans, il y a de très bons mathématiciens, très bons statisticiens, qui font des analyses extrêmement pertinentes et extrêmement intéressantes. Donc, du fait du confinement, les gens ont le temps de lire, d'aller fouiller, d'aller trouver des données. Et les changements de technique permettent un accès extrêmement différent. C'est un temps de crise, c'est comme la guerre et la paix, c'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes qui dirigent les choses et qui prennent les décisions. Après, comment ils transforment ça en politique C'est le métier des politiques, ça, c'est pas le mien, Donc, on ne sait pas tout. On s'est rendu compte que le pays n'était pas prêt Toujours à subir sur une crise. Peur. Donc, il faut arrêter une bonne fois pour toutes le mythe de la dangerosité de l'hydroxychloroquine. C'est un fantasme. Ça a mené le plus grand, scienti le plus grand scandale scientifique de tous les temps qu'on n'a pas fini d'assumer et qui a montré de cette manière absolument objective que les communications scientifiques étaient soumises à des influences et à des choix d'une très grande médiocrité comme le reste. Et récemment encore, je peux vous dire, il y a deux éléments sur lesquels je sais qu'il y a eu des éléments de censure dans le monde sait qui montraient de manière statistique que d'une certaine manière le tabac protégé contre le Covid, peut-être que c'est Bien sûr, on ne peut pas imaginer que le bénéfice du tabac soit supérieur au risque qu'il a. Mais de censurer une donnée scientifique d'observation, ça n'est pas le rôle d'un journal scientifique. Chacun reste à sa place, les scientifiques font de la science, les politiques font de la politique, et ils le font à partir de données scientifiques. S'ils n'ont plus de données scientifiques fiables, alors, tout ça, c'est juste du contrôle, c'est juste du pouvoir d'imposer des manières de vivre qui ne sont plus basées sur de la connaissance, mais qui sont basées sur des convictions. montre que c'est à la maison qu'on attrape le plus de cas. Donc, c'est juste pas vrai. Il suffit de réfléchir deux minutes pour voir que c'est pas vrai. Et donc, il y a un vrai problème. Donc, globalement, le, le, le virus qui circule actuellement a des, un certain nombre de spécificités. Pour l'instant, la mortalité qu'on observe est plus basse. Que ce qu'on avait observé pour la première partie puisque dans la première partie on avait euh, une mortalité qui était de 2,1% chez les patients euh, hospitalisés à la PHM et que là on a 0,5% peut-être que les choses évolueront mais pour l'instant on a l'impression qu'on est un peu dans la, la dynamique actuelle vous voyez sur cette, ces données encore une fois toutes ces données je, je, je là, pense que on, on peut raconter des ne peut pas raconter des histoires quand on parle de chiffres qu'on est obligé de rapporter à l'ARS ou que l'assistance publique est obligée de raconter à l'ARS. Donc on ne peut pas inventer les chiffres. Les chiffres sont terribles, ils existent, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ça a changé tous tout, tout, les, les modes de manipulation, les diagnostics qu'on n'arrive plus à faire, des études qu'on n'arrive plus à faire à, côté, à cause de quelque chose qui n'était même pas vrai. Et que l'on confie à des gens qui n'ont jamais fait de recherche médicale le droit de nous empêcher de faire de la recherche médicale, alors on est vraiment très très mal parti. Non mais écoutez, vous rigolez, euh, l'hydroxychloroquine, le, le, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il, il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de Plaquenil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel. c'est. Qui... Une... J'ai reçu trois fois des plaintes au Conseil de l'Ordre en me disant que je n'appliquais pas les données actuelle de la science par des gens qui n'avaient pas un seul papier dans ce domaine-là. C'est comme si demain, on disait que l'aspirine est un poison euh, euh, mortel. Ces données, qui sont des, des indicateurs de pilotage nationaux, euh, montrent que la région sud, euh, euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, était la Provence dans laquelle le taux d'attaque était le plus bas en France. Donc il y a une vraie question, c'est est-ce que les pays, et ce n'est pas nous, tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Euh, par le fait qu'il y ait une baisse de l'hospitalisation. Et j'espère que, du coup, elle permettra euh, de, de reprendre des dispositions à Marseille qui permettront aux gens qui ont une activité économique de la poursuivre. Ce pays, de temps en temps, a des crises dans lesquelles il veut décapiter son élite. Et par la Révolution, on a décapité Lavoisier. Un drame, on change les lois, etc. Et j'ai commencé mon livre sur le bioterrorisme. Le bioterrorisme, enfin, le bioterrorisme euh, euh, américain, c'est juste un, un ancien employé de l'armée américaine qui avait pris ce que l'armée américaine était en train de développer comme. Un... C'est pas la peine de, de, de faire des faux positifs. Il serait intéressant qu'il y ait une harmonisation là, des, des, des résultats, parce qu'il y a des résultats qu'on voit rendre qui sont juste impossibles. C assez... On sait qu'à cette dilution-là, il n'y a plus de, de séquences virales. Donc c'est des erreurs. Hein. Il faut, faut mettre ça en place. On sent que c'est un problème, problème d'erreur qui est à régler. Les médecins, ils ont toujours soigné les malades. Vous pouvez pas dire hein, aux médecins de ne pas soigner les malades. Enfin, C'est contraire au principe même de la médecine. Les médecines, du temps d'Hippocrate, ou du temps de Galien, et déjà, ils donnaient quelque chose aux gens qui étaient malades. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas repartir en disant, on peut, on peut rien faire pour vous, attendez chez vous de voir si vous êtes insuffisant ou réassuratoire. Enfin, Ce C'est pas, pas un acte médical, le médecin il doit soigner les malades. C'est son truc. Donc tous les médecins, quand on leur dit, écoutez... On a regardé, on a trouvé une chose qui est très intéressante, parce qu'on s'intéressait à la fréquence des coronavirus avant cette crise. Vous savez, je vous suggère de vous méfier, c'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. Et les comptes, on les verra bien. Donc je ne les connais pas, les comptes. Votre intuition, à ce stade Je ne fais pas part de mes intuitions. Mes intuitions sont pour moi, c'est ce qui me dirige. alors non, non, non, on verra bien, on verra bien, on, on verra bien. C'est la réanimation qui marche, c'est la qualité de la réanimation, en fonction des endroits, la réanimation est plus ou moins de qualité. Marseille, on a eu la chance d'avoir des gens qui sont très spécialisés dans la réanimation respiratoire, avec des taux de de mortalité très faible. On est frappé de voir que nos taux de mortalité dans la réanimation sont plus faibles que les taux de mortalité qui sont présentés dans les essais thérapeutiques, ce qui fait qu'on se demande qui c'est qu'ils ont inclus ou comment ils soignent les gens. Pour ça, comme pour les médias traditionnels, il existe maintenant des voies de contournement avec les préprints. Nous, on a ouvert maintenant notre site de préprints parce qu'on en a assez d'avoir une censure sur nos données, qui sont des données vérifiables, des chiffres. Hein. Bon, J'ai commencé à faire de l'enseignement en maladies infectieuses en 1978, et travaux dirigés, donc ça fait très longtemps que j'enseigne ça. Je pense qu'il existe une différence fondamentale d'approche entre les gens qui reviennent aux maladies infectieuses et qui se basent sur les maladies infectieuses et qui mettent a priori les maladies infectieuses et le soin d'un côté, en tenant compte de ce savoir accumulé depuis des décennies, et les gens qui mettent en premier les méthodes d'analyse des essais thérapeutiques qui font partie d'un autre monde et qui peuvent d'ailleurs, on peut voir des très très bons méthodologistes qui font une fois le diabète, une fois le sida, une fois euh, l'hypertension, qui sont des méthodologistes. Donc euh, c'est un cycle général, habituel, qu'on voit, euh, qui se reproduit assez souvent. Ça ne veut pas dire que chaque fois il va se reproduire, mais pour cette maladie dont on ne savait pas du tout comment elle se comporterait, euh, le rebond, je ne sais pas d'où ça sort, euh, ça, le fait qu'il faut 70% d'une population immunisée pour la contrôler non plus, c'est des chiffres euh, entièrement virtuels. C'est pas comme ça que ça se passe, en revanche, ce que je vous donne là, c'est juste des données d'observation et des observations que vous pouvez avoir sur à peu près euh, tous euh, les épisodes épidémiques, c'est comme ça, vous savez, ça existait le temps de la variole, le temps de la rougeole, il y avait des épidémies, puis ça arrêtait, l'épidémie s'arrêtait. On est dans une société où en dehors des crises, si vous voulez, les gains à espérer en espérance de vie sont très faibles. Donc euh, avant de changer quelque chose, il faut bien réfléchir parce que les bénéfices sont très, à espérer sont très faibles. Donc, toute la question du risque, c'est une question du bénéfice, d'accord Donc si vous êtes dans une situation, ce qui est le cas, on est à une situation de plateau en termes d'espérance de vie, c'est plutôt les pauvres qui nous rattrapent, si vous voulez, et bien sûr l'Extrême-Orient qui commence à avoir une espérance de vie un peu plus longue que la nôtre. Euh, dans cette situation-là, que vous disiez, écoutez, moi je suis dans le principe de précaution, parce que pourquoi prendre des risques alors que j'attends pas de gains significatifs, je le comprends. Le problème des crises, c'est que ce n'est pas comme ça. Même dans les crises, c'est qu'il faut accepter de prendre un certain nombre de risques parce qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'on ne sait pas le gérer. Et que donc, il y a une certaine incertitude au moment où on fait les choses qui est naturelle. J'ai l'habitude de ne pas écouter les gens qui disent du mal de moi. Parce que je pense que c'est inutile, mais j'ai été extrêmement soutenu par plein de gens. C'est quelque chose qui témoigne d'un profond problème, aussi bien de la manipulation des esprits, de l'ignorance, de l'incompétence, qui restera et qui laissera une trace dans tout le siècle à venir.